Et salut tout le monde, c'est Shirelle. On se retrouve donc aujourd'hui pour un let's play. Vous avez été nombreux à me le demander euh, lorsque j'avais fait la démo euh, de ce jeu de Summer in Mara, ce petit bijou, ce petit bonbon qu'on avait tant apprécié. Et vous m'avez dit, quand c'est que tu fais un let's play Alors c'est parti, je vous fais le let's play. Par contre, au niveau de la démo, euh, j'ai moi hors live euh, refait ce qu'on avait fait lors de la démo que vous pouvez trouver sur YouTube, je vais faire une, une playlist. Je vais vous mettre la démo, comme ça, il n'y aura pas de problème. Euh, par contre, moi, hors live, pour éviter qu'on le revoie à nouveau, euh, j'ai fait tout ce qu'on avait fait pendant la démo. Donc, euh, comme tout s'enchaîne après, euh, je me suis juste retrouvée euh, à avoir... Euh, une quête donc euh, voilà et ben, on va com commencer tout de suite je vous rappelle toutefois que le jeu est sorti le 16 juin 2020 au prix de 21,99 euros sur Steam on avait d'ailleurs comme je vous dis on avait testé la démo ensemble et on avait trouvé ça super sympa super cool et vous avez été nombreux à me à regarder la vidéo qui est sur YouTube Enfin, le live que j'avais fait sur YouTube, vous aviez été nombreux aussi euh, dans le chat à me dire quand c'est que tu fais un let's play sur Summer In Mara. Euh, bon, évidemment, j'ai pas que ce jeu-là. Vous, vous pouvez le voir sur la chaîne YouTube. Euh, je tiens quand même à dire que voilà, je ne suis pas qu'en live depuis peu. Je me mets aussi à faire des vidéos, euh, surtout sur les jeux qui sont narratifs, parce que gérer un chat avec un jeu narratif où il y a un temps limite pour donner des réponses, c'est pas possible. Donc les jeux narratifs en live. Euh, je les ferai plus parce que l'autre fois, ben, j'ai raté une réponse, etc. Bon, c'est pas mort d'homme, il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc les jeux, abonnez-vous à la chaîne YouTube parce que sinon, vous risquez de passer à côté euh, de vidéos que euh, ben, je, je fais que sur, au niveau de YouTube. Et euh, les lives sur Twitch, c'est complètement autre chose. Donc, c'est des jeux où que je fais en live, qui, qui me permettent de discuter avec vous, d'échanger avec vous en chat, etc. Mais les jeux narratifs, vous comprendrez que voilà. Donc, Summer in Mara, euh, je vais le faire en vidéo et non pas en live. Donc, euh, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube ou à la chaîne Twitch. Les deux sont gratuits euh, et comme ça, bah, vous pourrez sur les lives discuter avec moi et autrement, bah, sur la chaîne YouTube, vous pourrez voir tout ce que euh, j'ai fait depuis que j'ai mis en place la chaîne YouTube euh, elle date de, de très longtemps, mais il n'y a pas très longtemps que, que je la mets à jour, depuis que je live et je ne suis pas une vieille streameuse euh, au, au point de vue du moins euh, longévité dans le stream. Donc, revenons à nos moutons. Donc, le, le jeu, comme je vous dis, il est sorti sur Steam le 5 juin 2020 au prix de 21,99€ sur Steam. Les devs avaient dit aux alentours de 20€, ils sont allés un petit peu plus haut. Euh, J'ai regardé sur Instant Gaming, je ne l'ai pas vu. Donc, euh, je pense que pour l'instant, il est que sur euh, Steam. À moins qu'il soit sur Kingui ou autre, ça je peux pas vous dire, je ne suis pas allé regarder. Euh, il est développé, je vous le redis, hum, mon chat qui se gratte l'oreille, hum, excusez-moi. Euh, il est développé par Chibig, un petit studio espagnol tout droit venu de Valencia. Ce type d'exploration vous permettra de découvrir l'univers de Mara, comme je vous l'avais dit lors de la démo. Euh, vous y incarnerez Koa, une jeune orpheline élevée par sa grand-mère sur l'île Dans un univers coloré et mystérieux Et c'est, je vous jure, un vrai petit bonbon, un vrai petit bijou Par les couleurs, euh, par cet esprit un petit, un petit peu enfantin qui mélange la BD, etc Mais ça, je vous l'avais dit lors de la démo, je vous invite à aller la voir Comme ça, vous verrez tous mes commentaires euh, euh, Votre but, si vous l'acceptez, sera de faire prospérer l'île, de l'améliorer Afin d'en faire un foyer accueillant et rester, et surtout, d'en découvrir tous les mystères, via des quêtes. Alors, je vous l'avais dit, hein, il y a des quêtes, il y, a, il y aura énormément de PNJ à découvrir, euh, il y aura énormément de choses à faire. Donc, c'est un jeu qui est quand même relativement complet. Euh, on le compare beaucoup à My Time, à Portia, mais ça, je crois aussi que je vous l'avais dit, lors de la démo, mais bon, pour ceux qui vont prendre un cours de route. Donc, si vous voulez voir le tout début du jeu, regardez la démo, parce que là, j'ai enchaîné, hors live, j'ai refait la démo, et enfin, j'ai refait ce qu'on avait fait dans la démo, et là, on va attaquer tout de suite avec la suite du jeu. C'est parti alors je vais jouer à la souris Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me reconnaître ma manette J'ai peut-être un problème avec ma manette Donc euh, j'ai refait tout ce qu'on a fait dans, euh, Lors de la démo Donc euh, j'ai dormi Et là un nouveau jour s'est levé On m'a donné une quête Je ne sais plus d'ailleurs ce que c'est euh, Donc on peut voir Mara ici Alors je vais regarder je sais pas si j'ai les quêtes. Euh, hop. Un sac à dos, tenue de coa, ouais. Donc, on a des carottes, on a euh, des graines de carottes. Il va falloir qu'on les plante. Fil. Poisson, on l'a fait. Ok. Je revérifie, mais je ne vois pas. Euh... Là, voilà. Cueille des murs dans les buissons sauvages pour faire du jus. Ok. Cueillir des murs dans les buissons sauvages. Ok. Bon, ben, on y va. Ah, ben, ça a poussé les murs, elles n'y étaient pas. Hein. Allez, hop, on ramasse. Je sais pas une. Je sais pas combien il en faut. De... Mmh. J'en ai assez. Mmh. Je crois que je me souviens de la recette que Yaya m'a apprise. Pas du tout, dans ma tête, je m'en souviens pas du tout. Il suffit d'écraser les murs, rien de plus. Tu as obtenu une nouvelle recette jus de mur. Prépare du jus de mur dans la maison et bois-le pour le petit déjeuner. Ok, alors on est parti. Hop là, je me heurte au caillou. Alors, je vais à tout près appuyer sur ma souris. Alors, cuisine. On a donc le jus de mur ici. On va le faire. C'est bon, mais je n'ai mangé que des fruits sauvages ces derniers temps. Je devrais faire des semis dans les champs ou faire la sieste. Non, ce n'est pas raisonnable. Je dois préparer les champs et faire des semis. Puis, faire les récoltes. Pfff Travailler est épuisant. Ok, donc on nous a donné des graines de carottes. Tu as obtenu une nouvelle recette du poisson grillé. Ok. Prépare deux champs et fais des semis. Ok. Donc on va prendre notre petite... Tu On a enlevé tous mes champs. Et bien, on va planter. Ok. Est-ce que je peux euh, en faire un autre ici Alors en haut on a un système de fin maintenant qui est, qui a été, qui est là. On l'avait pas avant. Je n'ai pas arrosé les champs. Quoi, c'est pas bien. Je devrais construire un nouveau puits, mais pour ça j'ai besoin d'un marteau. Je trouverai peut-être des matériaux en détruisant le puits en ruine à l'aide de la hache. Je ne me souviens pas où j'ai laissé mon marteau. Je pourrais en fabriquer un autre. Alors, hop. Utilise la hache pour détruire le vieux, le vieux puits et récupère les matériaux pour fabriquer un marteau à l'atelier. Ok. Donc, en haut, on a une barre avec la fin, je pense que c'est. Notre petite koaille, la fin. Euh... Alors, je ne sais pas si je vais mourir du tout. Euh, oui le vieux puits euh, Ici, peut-être Euh, J'ai pas la hache dans la main. C'est pas là. Oh. Ces vilains cochons qui sont partis en nageant un jour, ils me manquent tellement. Ok, ça ne me dit pas où est le puits. J'ai vu qu'il y en avait un là-bas, mais c'est pas celui-là apparemment. On va couper ça. On a la faim qui descend relativement vite quand même. Hein. Alors, où est le vieux puits. Um... Je ne comprends toujours pas comment les poules du poulailler ont appris à voler. Ok. Alors, les poules se sont barrées, mes récoltes sont parties. Euh, où est ce vieux puits là. Ah d'accord. En fait, après la démo, on nous... <rire> on nous enlève tout ce qu'on avait, quoi. Ok, donc on va aller faire notre marteau. Bien, il sera parfait pour la construction ou briser des pierres pour récupérer des matériaux. Mais il me faut quelque chose d'autre. Oh mais oui hum. Un seau Je dois fabriquer un seau pour le nouveau puits. Je vais récupérer plus de matériaux. Donc, tu as obtenu une nouvelle recette, le seau. Fabriquer un seau à l'atelier. Tu as obtenu une nouvelle structure, une clôture rustique, un poulailler, deux coiffeurs de la corde, un... oh ben dis donc on n'a pas chômé. Par contre, on a la dalle. Hein. Euh... Hop. Alors, j'ai pas regardé la recette, euh, bête que je suis. Alors, outil, non. Un seau. Bon, on a de quoi le faire, on va le faire. Après avoir fabriqué le seau, qu'est-ce que Yaya a dit déjà euh, il n'y a rien de plus simple qu'un puits. Il suffit d'un trou dans le sol, de bois et de pierres. Ça ne me, me semble pas si simple que ça. Je vais devoir couper des arbres. Grâce au marteau, je vais pouvoir briser des pierres dans la grotte. Je me débrouille bien. Tu as obtenu une nouvelle structure le puits. Utilise le marteau pour construire un puits, un puits près des cultures. On va aller voir si on a ce qu'il faut. Pour vraiment il vraiment qu'on aille là-bas, mais j'ai l'impression qu'il a pas mal faim quand même. Hein. On va se taper des... Peut-être qu'on se fasse d'avance à manger, je ne sais pas. Je voudrais pas qu'il meure quand même. Hein. Qu'elle meure, pardon, c'est une petite fille. Alors... Euh, hop On va casser... Hop. Ça me perturbe un peu de plus pouvoir jouer à la manette. Hop. Il a super faim, mais il va mourir. Elle va mourir. Ça va être un échec ce premier épisode. J'ai tout pris. Peut-être qu'il faudrait que j'aille pêcher. Euh, Est-ce que j'ai ma. On va voir. Si j'ai la canne à pêche. Je pense qu'il faut que je pêche et que je me fasse un plat de, de, de poisson là, hein, peut-être. Euh, ah oui, je n'étais pas très douée pour la pêche. Hein. Mmh. Non, je n'ai pas le bon appât pour pêcher ici. Alors, attends. Prends. On va pêcher. Ah, non. chaussures. chaussure. Mmh. Oh, je suis pas douée à la pêche dans tous les jeux. Moi, c'est une horreur, quoi. Elle va largement avoir le temps de mourir, la pauvre. Eux. Euh? Ah oui, c'est le petit jeu où il faut être au-dessus du poisson. Voilà, on a attrapé notre poisson. Ben on va vite aller voir si on peut se faire cuisiner, se cuisiner ça, parce que je crois que là-haut, ça va pas bien du tout. Ok, alors, est-ce qu'on peut le... Ah ouais, effectivement, ouais. Et on va manger un jus de mur. Ça nous met pas trop mal, hein. On va ouais, peut-être se... Ce... Ouais, on va économiser le reste. Alors, il faut qu'on arrose quand même le... Ah, on a plus le puits. Bah, J'allais dire qu'il faut arroser les semences, bien sûr. Mais encore faudrait-il qu'on ait le puits. Alors, hop, qu'est-ce qu'on doit faire Utiliser le marteau pour construire un puits près des cultures. Alors, le marteau. J'ai pas ce qui. J'ai peut-être pas les éléments qu'il faut. Hein. Qu'est-ce qu'il faut pour. Ah, mais je l'ai pas fabriqué, peut-être atelier euh, non ah, ces recette de cuisine alors, ça serait pas dans l'atelier non je dois pas avoir euh, tapé les pierres qu'il faut alors on va essayer de casser ça il me faut un meilleur marteau À construire. Est-ce que je peux le construire là Oui Ah non, il me faut. Il me faut. Des arbres. Donc la hache. Donc, on a quand même un système de, de, de fin à. à respecter, hein. Ah, J'ai oublié quelque chose. Il faut qu'on pense à replanter les, les arbres. Est-ce que l'on a assez Non, encore un arbre. Ah, ça va vite. Et je peux pas. Ah mais non, j'ai pas l'âge dans la main. Eux coupés. notre... Ah bah oui, la journée passe super vite en fait. Oh my god. Alors, on va construire le puits. Non, tu veux pas? Ah, mais non, j'ai pas le marteau dans la main. Je pense pas à changer de. Alors là, on a assez, on va construire. Pivoter, U. Il faudrait pas qu'elle aille dormir, quand même. Près des cultures, bah, à la limite, on peut le mettre là. Merci la montagne, merci l'arbre. J'espère que le puits que j'ai fait vous plaît. Bon, on n'a plus qu'à tout arroser, c'est ce que je préfère. Acceptez. On va prendre l'eau. Ça fait beaucoup de travail, mais ça en vaut la peine. Je me demande s'il existe d'autres îles comme la mienne. J'aimerais pouvoir les visiter. Mais il n'y a plus de carburant dans la fontaine et le bateau est toujours en panne. Peu importe, je vais aller sur la plage je ramasser des coquillages offerts par les marées de Mara. Je ramasse trois coquillages sur la plage. Euh, ouais, mais là-haut c'est pas le fait de. J'arrose quand même. Putain. Bon, je ne sais plus. Hop Il faut qu'on aille euh, 21h52. Est-ce que comme dans My Time à Portia, on nous mis au plus euh, et que ça entraîne des pénalités, je ne sais pas du tout. Ah, un coquillage ici. Hein Euh... Yaya me racontait toujours comment elle allait ramasser des coquillages avec une de ses amies. Oui, euh, écoute. Deux. Un petit troisième. Oui. Deux. Est-ce que c'est un coquillage Non, c'est pas le même. Euh, un petit coquillage Il nous manque un petit coquillage ah, C'est peut-être ma stamina Non, c'est pas la stamina Alors, 23h53 mm -mm. Je suis fatiguée en fait Je pense que c'est la barre de fatigue Ils sont sublimes, Parfait pour la décoration Yaya adorerait les coquillages Ko Koa est épuisée Pouh, Cette journée était vraiment épuisante Mais moi, t'aurais quand même pu m'aider mais toutes les mouettes sont feignantes. Ok. Donc, on va aller euh, dormir, je crois. Ah ouais, effectivement. Bon, c'est un petit peu la My Time Portia. Je me suis retrouvée au oh, dodo. Qu'est-ce qu'il y a près de la plage Qu'est-ce qu'il y a près de la plage C'est peut-être un navire. Va sur la plage pour essayer de découvrir ce qu'est cette lumière vive. J'ai 50 choses à la fois. Attendez. Euh, va sur la plage. Ouais, on a cette quête là. Hop. Donc, tu... elle veut plus sprinter. Why not? Fatiguée? Non, pourtant elle a bien récupéré. Va sur la plage pour voir d'où vient cette lumière. Je ne vois pas de lumière. I'm a big loose. Pourquoi tu veux plus courir? Vite du moins. Non. Elle ne va plus courir. Elle ne va plus courir vite. Peut-être que là on doit courir doucement. Euh, la plage. Alors. Ça a l'air tout mignon mais bon c'est compliqué quand même. Va sur la plage pour essayer de découvrir ce qu'est cette lumière. Vive. Je ne vois pas de lumière vive sur la plage. D'accord, j'ai un raccourci. Je suis en train de tester un truc. Effectivement, j'ai un raccourci. Mais je vois pas de lumière, honnêtement. Et elle ne veut plus sprinter, la vilaine. Une lumière vive sur la plage est-ce que ça serait ça En plein milieu, là. Il n'y a même plus le bateau. Ah oui, le bateau est cassé. Oh, quelle belle lumière Petite lumière, petite lumière, approche. N'aie pas peur. Tu t'es perdue T'as besoin d'aide Allez, sois pas timide. Elle a disparu. Ok Je suis sûre que Nio et Nao savent quelque chose à propos de la lumière que j'ai vue cette nuit. Ils voient tout de là-haut. Toutefois, je devrais d'abord leur apporter de la nourriture en offrande. J'espère que des oranges leur suffiront. Nouvelle quête, apporte de la nourriture en offrande à Nio et Nao. Ok, donc euh, je ne sais pas si on a des oranges. Donc par sécurité, ah ben là elle veut recourir. Donc c'est en fait, euh, donc on va prendre la petite orange. Euh, Peut-être... Est-ce euh, qu'on peut reconstruire ça Le poulailler Ah oui, des clous, des planches. Ok, d'accord. Ok, non non, non, non, On va pas construire ça tout de suite tant qu'on ne nous le demande pas. Euh, Redonnez-moi ma main. Est-ce qu'il y a une d'orange ici Non. À niveau faim, à la fin, elle a faim. Hein. Qu'est-ce qu'on a dans l'inventaire qu'on pourrait manger Carotte, non. Hum mm -hmm. Il y a quand même un système de de, de, de... de faim. Euh... Je vais peut-être la faire pêcher. Ah, mais j'ai une orange là. On va aller faire le jus d'orange. On va peut-être aller pêcher pour qu'elle mange parce que bon... Niveau sommeil, donc la barre d'en haut elle est bien. Mais niveau fin, c'est pas le top du pompon. Hein. Il n'y a plus de gros poissons, alors je vais attendre que les petits grandissent. Alors, je sais qu'il y a un autre euh, point de pêche qu'on a vu tout à l'heure là-bas en bas. Ça, on ne peut pas le ramasser, non. Ici, qu'est-ce qu'on a Un homard, Trois homards. Est-ce que je peux pas me faire un. Non, rien Est-ce que je peux pêcher là-bas J'ai peur que si je remonte à la maison et que. Je puisse pas cuisiner le homard parce que j'ai pas pris la recette. Ici, peut-être. euh eux, pêcher. Oh non, je n'ai pas le bon appât pour pêcher ici. Ah bah, tu vas manger quoi, pépette On n'a pas appris énormément de recettes. Hein il n'y a plus assez de poissons. Bon. Bon. Est-ce que je peux prendre de l'eau Ouais. Le pitacé, il faut attendre la pluie. Oh, la vache Alors, niveau cuisine, euh... n'ai pas de... Oh là là. Je peux peut-être me faire un jus de... Non Non, j'ai pas de mur. Jus d'orange. J'ai plus d'orange. Alors... Au niveau des quêtes, apporte la nourriture en offrande à Nio et Nano. Ils sont où euh, je crois qu'ils sont dans la grotte euh, là-bas je pense on va vite voir ça je m'attendais pas du tout à ça tiens on va ramasser ça peut-être qu'on pourra la manger Hop. du moins se faire un jus alors les métaux que j'ai pris n'ont pas repop hein. Alors, Nino et machin, c'est où euh, Alors, je peux prendre... Ah. Euh, il me faut une meilleure binette. Mm. Non, c'est pas ça. Qui sont qui qui sont ou qui sont Nino et machin mm. Non. Ben mince, alors. Ils sont où, Nino et machin La pauvre, à la fin. Ils sont où, Nino, et trucs, là On les a pas vus dans la démo. Alors, est-ce qu'ils seraient en haut du temple Enfin, en haut de la... Et oui, parce bah, c'est la grand-mère. Hein. Mmh. Ils sont où, les... Non, ici, c'est juste Le feu. Ah, ben c'est là. Mmh. Il me faut quelque chose pour faire une offrande. Ben. Mmh. J'ai bien fait le jus d'orange pourtant. On va se manger une carotte. Parce que je crois qu'on va galérer là. Euh, ben on a un jus d'orange. Pourquoi tu veux pas le mettre mmh. Je ne comprends pas tout. Un jardin d'insectes aquatique, le poisson le... Les poissons le pourchasseront pour le manger. Poisson, pieuvre, vivano, calmar. Coquilles de pas lourdes. Ok. Ici, recycler les déchets. Il faudra que je le fasse. Il euh, faut que je replante aussi des graines. Mais là, pourtant, j'ai bien... Euh... J'avoue que là, euh, je comprends pas. Ouais, je, ben, ah mais. Non, pourtant. Ah ben oui. 5 oranges. Non, c'est une blague. Il m'avait dit un jus d'orange. C'est bien ça qu'il m'avait dit. Je suis pas bête quand même. Ou oh, j'ai pas compris. Apporte. De la nourriture. La oh, vache, ben j'ai plus d'orange, quand je fais. Moi, je savais faire un jus d'orange. Elle pourra le boire, moi. Alors, faut que je trouve des oranges. Ah ouais, non, mais. C'est pas si simple que ça, le petit jeu bonbon kiwi, là. Alors, est-ce qu'on a des oranges ici Non. Super, si j'ai plus d'orange, c'est le bazar. Non. Et ça, c'est quoi euh... Yaya disait que cette table était pour les montants, mais je n'en ai jamais vu. Ok. Euh... J'ai plus d'oranges. J'ai piqué toutes les oranges, déjà. Euh... Le puits est à sec, il n'y a plus de poissons, mais c'est une catastrophe. Ça va, niveau fin elle est bien, niveau sommeil, ça va. Par contre j'ai plus d'orange quoi. Bon, on va taper de l'arbre en attendant. Oh, il fait déjà nuit. Waouh. Ah ouais, le cycle jour-nuit, ils sont pas les molos quand même, hein. Ben, ça me donne pas des oranges, tout ça quand même. Hein. Je coupe de l'arbre, mais pas d'orange. Hein. Le lendemain, peut-être. Parce que là... Euh... Qu'est-ce que je fais avec ça Ah, du bois aussi, d'accord. Euh... Si je change... Est-ce que je peux construire le... Il me faut des clous et des planches de bois. Il me faut un meilleur marteau. Donc c'est pas ça qu'elle veut. Alors, si j'ouvre... Ah, elle ne m'a pas laissé la clé. Ici, qu'est-ce qu'on a pas rien du tout d'accord ah, on a de l'eau le puits est à sec non non on n'a pas d'eau faut attendre qu'il pleuve donc quand il pleut pas on a pas d'eau par contre j'espère que les oranges vont repousser parce qu'on est un petit peu dans la panade dans l'inventaire on n'en a pas non, on a des carottes on a des murs par contre, on peut semer les graines de carottes peut-être, ce serait pas mal vu qu'elle n'est pas trop fatiguée. Ça, ça a l'air fichu est ce qu'on nettoie ah, on n'a pas l'amélioration de la binette est ce que je peux casser ça non alors allons voir dans l'inventaire ce qu'on niveau des outils aucune, aucune nouvelle recette Donc il nous manque un poisson plat pour pouvoir se faire du poisson grillé. Et là il nous faut un poisson. Mais comme on a vu il n'y a plus de poisson. Super. Euh... Est-ce que... Euh, avec la binette il faut que je replante hein? plus. Par contre, je vois pas d'autres oranges. Je commence à être fatiguée. Je pense pas qu'on ait d'autres oranges. Ai très bien coup d'œil au bateau là. On n'est pas les voir. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que la quoi est épuisée doit se retrouver pour reposer, pour retrouver de l'énergie. Donc on nous met au plumard d'office, hein, où qu'on soit. Ok. C'est pas beaucoup reposé, quoi. Elle est crevée. Je vais récupérer les oranges. Je ne sais pas ce qu'il faut la faire dormir. Il faut trois oranges. C'est bizarre. On vient de la faire dormir, pourtant. Ah, Est-ce qu'ils nous mettent au lit réellement Deux oranges. il il faut trois. Ici. Non Non. Ok. Ah, J'en ai pas. Oh la vache. Là-bas. Hop. Ah, Est-ce qu'elle tombe dans les pommes euh, quand elle est fatiguée La question se pose... Voilà, on peut donc monter. C'est bizarre quand même que. On n'ait pas récupéré le sommeil. Euh, non, c'était pas là. C'était dans la grotte. Hum? Non, c'était ici. C'est si, c'est là. Alors, faire une offrande. Euh... Apporte de la nourriture en offrande à Nio et Nao. Il faut peut-être deux jus d'orange. Ben Non, pourtant on le demande. Cinq oranges, combien j'en ai Trois. C'est pour ça. Alors, cinq oranges. Mais mon perso est complètement claqué. Est-ce que je prends des pénalités quand c'est eux qui me le mettent euh, au plumard bon, J'en ai trois. Ah, elle est crevée. Quoi est épuisé doit se proposer pour trouver de l'énergie Non, non, ne me mettez pas au lit. Alors, 3, 4. Il me faut une orange encore. Oui, on va la faire se reposer, mais je voudrais trouver la dernière orange. Ah, elle ne veut plus courir vite. D'accord, ok. Donc, quand on est crevée, euh, elle ne court plus. Enfin, elle ne sprint plus. Euh, là, il n'y a pas d'orange. Je pense qu'il faut vite que j'aille à la baraque, en fait. Mais vite est un grand mot, vu qu'elle ne sprint plus, mademoiselle. Et j'ai pas trouvé d'orange. Il m'en manque encore. Oh là là, qu'est-ce qui se passe quand la barre est complètement en bas? Et je ne sais pas si le fait de dormir est le point de sauvegarde. Hein. Euh... Ah On me met au plus marre. On me met au plus marre. Euh, ouais, non, mais là, je vais la faire dormir directos. Hein. Euh... Je vais peut-être aller chercher l'orange là. Mmh. On va pousser le beefsteak. Elle est costaud. C'est une petite fille très costaud. Et voilà. Là, on a assez. Alors, on va se speeder. On va monter là-haut. On va essayer d'aller dormir une bonne nuit complète parce que là, franchement, euh, on va prendre ça. Niveau nourriture, ça va. Après, je sais pas si quand on fait une nuit complète... On verra ça. Hop, euh, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Où ils sont Ils sont là hop. Alors, faire une offrande. Parfait J'espère que ça vous plaira. Vous n'êtes pas très bavard, pas vrai Ni mmh. Nio, Nano, je suis inquiète. J'ai vu une lumière au milieu de l'océan. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais c'est peut-être un mauvais présage. J'espère que vous surveillerez ça de là-haut. Si vous voyez quoi que ce soit, vous savez quoi faire Toutefois, je devrais allumer le feu. Il ne l'a pas été depuis longtemps. Ah oui Allumer le feu. Je crois qu'on est à... euh. Ah non, il faut que j'aille me faire une torche Elle va être capot. Elle va être capot. Il va encore me la mettre au plus marre de force. Sprint, sprint, sprint. faut que je me fasse une torche en fait. Viens voir. Euh, ok. Ouais, en fait c'est ça. Non. Ben euh... alors. Allumer le feu pour allumer le feu pour ben oui mais très cher. Euh... Elle va tomber un On doit la faire dormir. Mmh. Je pense qu'il faut que ce soit moi qui la mette au lit. Hein. Ah voilà, on a retrouvé là euh, toute euh, toute notre euh, vie en fait, Enfin, notre fatigue. Par contre, on n'a rien mangé. Euh, Peut-être... Euh... Manger ben, nickel, le jus d'orange, euh, trop fort. Alors, ah ben, on va retourner. Euh, je ne vois pas trop, là. J'ai pas la torche. Euh. Ah ben voilà, mais que je suis couillonne, hein. Mais j'arrive pas jusqu'en haut à chaque fois. Pourtant, je sprint, hein, mais j'arrive pas jusqu'en haut. Elle s'éteint avant. En serrant euh, le virage à droite, peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être, peut-être. Mmh. Voilà. Je suis sûre que vous. Et voilà. Je suis sûre que vous pouvez mieux voir maintenant. Ça fait longtemps que je n'ai pas allumé cette flamme. Tu as obtenu une nouvelle structure feu. Ok. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant Il va bientôt se passer quelque chose d'intéressant. Ok. Ben écoute... Euh... On va voir. Qu'est-ce qui va se passer d'intéressant Ça, j'ai vu qu'on pouvait le prendre. Donc, on va ramasser. Ici, non Petit champ pipi, non On a de l'herbe faudrait pas trop me mettre de temps parce que moi, faut que je dorme. Euh... On va peut-être euh, couper quelques arbres. Et ne pas oublier, bien sûr, de les replanter. Hop, hein. Ici, voilà. On va prendre euh, hop. On n'en a qu'une ou Ouais, on en avait qu'une. Ok, il va se passer bientôt quelque chose d'intéressant. Hum, hum. Je ne sais pas où, mais... Essayer de se ramasser des trucs en attendant que la chose intéressante se passe. Bientôt. Est-ce que je peux aller pêcher, là euh, D'abord, on va aller voir si on peut euh, Je n'ai pas d'orange. Ah, il y en a là-bas. Alors. Euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh. Écoutez, on va se faire du stock. casou Est-ce qu'on peut arroser parce que ça, c'est important qu'on arrose. Non, ça me dire non parce que euh, le puits est à sec. Oui. Mais culture Qu'est-ce qu'on peut faire euh Bouti pas de nouvelles recettes Flotteur en résine, peut-être. Euh... Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des quêtes? Bientôt. Donc bientôt, je ne sais pas quand ça sera bientôt. Est-ce que je peux aller pêcher Il n'y a plus de gros poissons. Ok Je peux marcher tranquillement euh, sur la. Sur la mouette. Hein. Chercher le mot. Euh, on a un coquillage ici. Euh, Peut-on pêcher Oh oui Oh non Un déchet je ne suis pas douée pour la pêche. Non, non, j'ai appuyé trop vite, hein, c'est pas juste. Il me reste qu'un coup, hein. J'ai pas intérêt à le rater. Yep. Ah oh, là, on a trouvé notre poisson. Ok. Donc, on ne peut plus pêcher Non, il n'y en a plus. Il va bientôt se passer quelque chose d'intéressant. Mais quand Mais quand On va y avoir quelque chose d'intéressant 18 h On n'est pas fatigué. On va aller se faire cuire notre poisson. au euh, niveau cuisine euh, qu'est-ce que j'avais vu ben, on a ça est-ce que ça vaut le coup poisson grillé, accepté, on l'aura ok euh, ben, je ne sais pas je ne sais pas, je ne sais pas Là, je sème des graines. Hein. Non, il me faut une meilleure binette. Et j'ai pas de plan euh, meilleur pour l'instant. Est-ce euh... que là, dans la grotte. Euh... se mettre la main oula 20h déjà ah oui ils sont revenus les matériaux écoutez on va s'occuper puis on en restera là pour ce premier épisode en tout cas c'est très mignon c'est très gentil Alors, par contre on n'avait pas eu dans la démo euh, la barre de fin là la barre de sommeil hein. On avait vu qu'on avait pu nager, mais on n'avait pas, euh, pas tout ça. Euh, ici, il me reste un minerai. Petit cachotier, ils, ont, ils, a, ils nous avaient caché tout ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on a euh, ben Là, on ne peut pas faire... Euh... Bon, ça oui. va me dire qu'il lui faut une meilleure binette. Là, c'est vide. Euh, J'ai vu que je pouvais ramasser un truc tout à l'heure. Ça doit être cette plante-là, peut-être. Ouais. Voilà. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon. Mais écoutez, on va aller la faire dormir. Hein. Je vois pas trop, là. Euh... On n'a pas trop de choses à faire. On a du matériel, mais... Euh... Alors, clôture rustique. Hein. On peut se faire des clôtures. Le feu de camp, bah, il nous faut des minerais. Euh, pour le poulailler. Le puits on l'a fait. On pourrait en faire un deuxième, mais euh, et ça je peux pas le, le, le, le casser. Hein. Est-ce que je peux construire Non, on avait dit qu'il fallait des planches. bloc. Bon, bon, bon, bon, bon. bon, on va la faire dormir, hein, je vois que ça. Parce que là, même cassé. Mmh. Il me faut un meilleur marteau. J'ai pas la recette. Hein. Euh, je sais pas où est notre grand-mère là. Du coup, il n'a pas plu. Donc le puits doit être ça sec. Donc on vérifie. Atelier, aucune nouvelle recette pour les outils. Sans nana de la corde. Euh, on va pas le faire pour le moment, on n'en a pas besoin. Ici, on peut se faire un jus de mur. Bon, on va attendre. On a un poisson d'avance. Aucune recette disponible. D Accord. Et au niveau de échappe. Au niveau de.. Il va bientôt se passer quelque chose. Bon, écoutez, on va aller la faire dormir. La lumière est de retour. Ah, bah ben voilà, avec elle roupie en fait. Pouvais pas le dire, hein. Il fallait que tu dormes pour que je puisse enfin voir ce qui va se passer. Hmm. La lumière est de retour. Elle semble plus proche. Je vais aller voir ça. Retourne à la plage pour essayer de trouver d'où vient cette lumière. Alors, on va, on va peut-être pas avoir une arme à la main. Hop. Ben, elle est crevée quand même. Hein. Je veux, il va pas falloir que je mette 3 heures à trouver la lumière. Elle est où Je me noie euh, quand je suis à bout de bleu, là. Mmh. Petite lumière, petite lumière. Viens. S'il te plaît. Je veux t'aider. Je suis sûre que tu es perdu. Personne d'autre ne s'est jamais autant approché de l'île. Mmh. Petite lumière. Wow, quelle lumière étrange. Bon, je ferais, ferais bien d'aller me coucher. Ok, moi aussi je pense. D'accord, tu vas toute seule oh, Ben, what Un nouveau jour s'est levé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire euh... Niveau fait, on est pas mal. Parle avec Napopo pour passer à la mission suivante. Qui est Napopo Je ne sais pas qui est Napopo. Il est où Napopo Ah Peut-être. Ah non, il est en bas là. On a la petite flèche verte. Un nouveau PNJ. Ah, la petite lumière. Bonjour Napopo. Popo. Hop. Mm. Bonjour. Es-tu la petite lumière d'hier Es-tu perdu oh. mm, mm, mm, mm. euh, Peut-être que tu ne me comprends pas. Es-tu seul mm. As-tu faim mm silence mais oui t'en fais pas je vais t'apporter du jus délicieux je t'en prie ne meurs pas de faim je reviens tout de suite apporter un jus d'orange à la créature zut je l'ai bu le jus d'orange je crois euh, yep c'est pas cool c'est pas cool j'espère que les oranges ont repoussé Sinon, on n'est pas prêt d'apporter à Napopo des oranges. Si, là-bas. Là-bas. Je pense que les devs ont dû prévoir ça. Hein. Hop. On a combien 3, nickel. Allez. On va vite faire un jus d'orange pour Napopo. Nous, niveau fin, on n'est pas trop mal. Hop. Un jus d'orange, on a ce qu'il faut. On fait le jus d'orange. Ok. Hop. Et on repart en courant voir Napopo. On se ramasser ça au passage. Hop. Hop, j'ai raté le truc pour. Euh... Ouais. Je me suis bloquée. Non euh, bah, Quand je saute, c'est pas pour rien, moi. Euh... Ok. Et voilà. J'espère que ce n'est pas trop acide. Yaya a rajouté des morceaux de sucre dedans, mais j'en ai plus. Ah, tu as besoin d'autre chose Est-ce que tu peux parler Allez, essaie. Dis Koa. C'est mon nom, Koa. Oh, elle a l'air toute triste parce qu'elle ne peut pas communiquer. Peut-être que tu ne comprends pas. Ah si, tu me comprends, c'est bien. On doit trouver un moyen de communiquer. Je sais, tu, pourras dessin tu pourrais dessiner. Est-ce que tu sais dessiner Si oui, souris. Ouais, apparemment, elle sait dessiner. Je suis sûre d'avoir des crayons de cire quelque part sur l'île. Oh la vache Ils sont peut-être dans le coffre de Yaya. Je sais que, tu ne devrais pas, je, sais que je ne devrais pas fouiller là-dedans. Mais c'est un cas d'urgence. Ok. Trouve des crayons pour la créature. Et en échange, elle nous a donné la clé. quand elle avait la clé, elle mmh. Serait-ce une amie à, à notre grand-mère Elle va tout répéter après. On va cette journée puis on arrêtera là pour l'épisode 1. Hop Il y a beaucoup de mes tableaux là-dedans. Et des vieux trucs. Il y a des notes de Yaya. Une adresse et un nom sont inscrits. Semi-phare de Calice. Je ne sais pas qui c'est. Il y a d'autres noms, mais ils sont barrés. Bah, peu importe. Voyons. Hum. Ah, voilà les crayons. Maintenant, je dois fabriquer un tableau sur lequel dessiner. Je pourrais utiliser une planche en bois. Adieu, la recette Fabrique un tableau et apporte-le ainsi que les crayons à Napopo. Ok. Donc, on va là à l'atelier. Ici. Euh, et on va fabriquer une planche. On a ce qu'il faut. Nickel. Voilà. Allez, on apporte tout ça à Napopo. On sprint Tel un avion de chasse. Hop, on court. Eh, hey, tu me refais pas les mêmes coups que tout à l'heure. Hein? Voilà. Voilà, tout est prêt. Elle a l'air contente. Super. Voyons voir. J'ai tellement de questions à te poser, je ne sais pas par où commencer. Bon, est-ce que tu aimes le chocolat hmm, Elle a l'air de réfléchir à la réponse. Oui. Elle sourit sur le dessin, donc elle aime le chocolat. Ah, c'est bien. Es-tu perdu? Elle pleure. Oh, c'est triste. Est-ce que tu sais comment rentrer chez toi Ça veut dire que tu le sais, mais que tu ne le peux pas, c'est ça Oui, elle est triste. Oh non, c'est terrible. Pourquoi ne peux-tu pas rentrer Est-ce qu'on t'a fait du mal Vu la vue tête qu'elle fait, ça a pas l'air génialissime. Je suis sûre qu'on va trouver une solution. Sinon, tu pourrais rester ici et vivre avec moi. Je n'ai pas de chocolat. Mais j'ai autant de jus d'orange que tu veux. Non, elle est triste. Oh, tu ne veux pas rester Qu'est-ce que tu voudras faire Qu'est-ce que tu voudrais faire, pardon Elle veut faire du bateau. Super, mais le bateau est cassé. On ne peut pas prendre le bateau. Il est en panne. Je ne peux pas quitter l'île. Et même en réparant le bateau, il n'y a plus de carburant. La fontaine est à sec. Oula, vu la tête qu'elle fait, c'est carrément terrible. On lui aurait annoncé que c'est la fin du monde, c'était pareil. Esmar Toi mmh. Tu pourrais faire quelque chose pour la fontaine Allons voir ça. Mmh. Au fait, comment t'appelles-tu D'accord. Alors là, le décryptage pour le nom je ne sais pas, coquillage, souriant, souriante, je ne sais pas. Évidemment. Ah, d'accord. Tu t'appelles Napopo. bah Que je suis bête. Euh... Depuis tout à l'heure, on me dit, amène ça à Napopo, mais non. Alors, Napopo, ok. Bon, va à la fontaine, je vais chercher le réservoir. Il devrait être sur le bateau. Récupère le vieux réservoir et va à la fontaine avec Napopo. Ok, c'est parti. Allez, sprint. On n'est pas trop fatigué, ça va Ah, d'accord, c'est avec la hache carrément que je récupère tout, moi. Et donc, on va euh, bah, au réservoir. Ah, les minerais n'ont pas repop. Un Napopo est déjà là. Waouh si c'est pas mignon, c'est tout joli. Faut que je lui parle peut-être, non Avant Euh Ah ouais, c'était. Waouh, c'est joli, Napopo, qui es-tu Un arbre en dessin avec de l'eau hein mmh. Je sais pas. Napopo Nabopo est triste. Ah. Une tête de. Je sais pas, d'humain euh... Ou alors c'est moi qu'elle a fait, j'en sais rien. Non. Oh, elle boude. Oh, c'est terrible. Alors lui, elle, elle a interprété, mais pas moi du tout. Hein. Ça veut dire que les gens ont fait du mal à ta famille On les retrouvera et on leur fera regretter. Je vais réparer le bateau et on les retrouvera. Ça a l'air de lui plaire. On va commencer par faire de nouvelles rames. Puis, on va reboucher les trous. Et enfin, on va décorer le pont. Napopo, t'en penses quoi Ça a l'air de lui plaire. Allons chercher du bois. Tu as obtenu une nouvelle structure bateau. Tu as obtenu une nouvelle recette de rames. Répare le bateau de Yaya Aku. Bien. Tout va bien, mais je n'ai pas pris... Euh... J'ai rempli le réservoir. Super. Alors, euh, qu'est-ce qu'on doit faire Pour finir cela en beauté. Réparer, réparer le bateau. Ok. ben On y va. Allez, c'est parti. Elle nous suit ou elle ne nous suit pas Napopo. Je vais pas arrivé à retenir tous les noms. Ça va être atroce. Hein. Là, Ça va qu'il y a... Que les deux mais je pense qu'ils ont tous des noms un petit peu bizarroïdes alors ben on va construire le bateau ah mince deux rames ah ben non faut que je les fasse oh, la vache qu'est ce qui me manque euh, qu'est ce qui me manque hein alors deux rames et du bois alors du bois du bois du bois on va couper du bois c'était trop beau vraiment trop beau on va couper euh, ici. Hop. Vous m'entendez sûrement, ce pas ma touche E. Oh, pourquoi la manette, ne me la reconnaît pas un... Je ne suis pas très discrète avec mes touches. Hein. Remarquez, le micro n'est pas très loin de mon clavier non plus. Euh, alors, on va aller voir si on a tout ce qu'il faut pour réparer le, uh, le bateau. Non, il nous manque les rames. Mais voir au moins si on a assez de planches. Euh... Au niveau des planches, on est bon. Donc, il nous faut deux rames. Mais euh... pour ça, il faut qu'on aille à l'atelier. Elle commence à être fatiguée. Non. Il faut qu'au moins on finisse sur le bateau. Alors, les rames. Oh, il me faut une planche ok évidemment je ne sais plus combien de rames hein. il me faut ça va aller à la moitié de sa fatigue hein. euh, donc... Euh De toute façon, il me mettre au plus marre euh, dès qu'elle elle est trop fatiguée. Ah, il me faut deux rames. Deux rames. Et un, oui. il me faut encore du bois. Oh la vache. que je plante. On replante aussi, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Euh. Est-ce que j'ai euh, des choses à replanter Ouais, sûrement. Non. Il m'a pas donné de, de, de, de petits trucs, là. Euh, de petites graines pour replanter. Ok. Je pense que là... Mmh, ça va être chaud, hein. Euh, hop, vite, vite, vite, vite, vite, vite. Une rame de plus. Pour faire des rames, il me faut une planche. Accepter. Normalement, on est bon là. Euh, si je regarde dans mon inventaire, euh, normalement, j'ai du bois. Ouais, j'en ai 6. Normalement, on est bon, là. Si je tombe pas avant d'arriver en bas, là. S'ils me mettent pas au lit avant. Mmh. Qu'est-ce que je râlais dans My Time à ça pour ça Alors. On change notre. Hop. Q. On a tout ce qu'il faut. Tu peux construire ce, sur, tru, cette structure uniquement sur un lieu fixe de ton île d'origine. What Pourtant, euh, c'est là qu'on me dit de construire. Hein. Accepté. Est-ce que tu veux construire une nouvelle structure Ouais, Je m'étais mal positionné mmh. en fait. Tout est prêt pour larguer les amarres. Napopo, es-tu prête Alors là, on a un carré blanc, là. Avant, je vais vérifier si j'ai bien arrosé tous les champs. Je vais aussi ramasser les coquillages sur la plage au ouest. Je crois que je pourrais aussi planter de nouveaux arbres. Je ne suis pas certaine que Nio et Nao aient assez de nourriture. Et je dois vérifier rien que ça, tout ça, stop Et je dois vérifier si chaque mouette est installée confortablement dans son nid. Non, mais sans blague. Oh, elle n'est pas contente. Qu'est-ce qui ne va pas cette île a besoin d'être bien entretenue. Et s'il m'arrivait quelque chose en portant Je ne sais pas, Napopo. J'ai un peu peur. Ah, elle nous a dessiné en train de sourire. Je sais, je serai avec toi. Mais connais-tu le lieu où nous allons Calice Je ne sais pas à qui est cette semi, celle à qui Yaya écrivait. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas Je ne pense pas que Yaya Akumo a laissé partir. Alors, elle sourit. D'accord, d'accord. Guide-moi, je suivrai tes instructions. Mais nous devons retourner sur mon île de temps en temps pour en prendre soin. Alors, on nous a donné un sac à dos basique. Navigue en direction du nord et tu atteindras l'île de Calice. Tu as obtenu une nouvelle structure, la jetée. Navigue vers Calice, Calice en suivant les instructions de Napopo. Oh là là, s'il y a le nord, le sud et l'est et l'ouest... Je suis absolument mal barrée. Euh, ici. Est-ce que je peux construire Il me faut... Il, manque, il doit me manquer des arbres. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. aïe. Bon. Eh ben, Bon. on fera ça le prochain coup. Donc, si on regarde, il faudra que je coupe des arbres, que je fasse le ponton. Il faut que je fasse du métal. Lettre de Semi, ça a été barré, mais il y a écrit pour Semi, au phare de Calice. Cher Semi, comment vas-tu Donc, on a un sac à dos qu'elle nous a donné. Nos petits vêtements. Un sac à dos de tortue. On a quelques nourritures sur nous. Ouais. Donc, le prochain coup, il faut vraiment qu'on répare le ponton. Euh, et qu'on parte avec, euh, avec elle, alors Navigue vers Calis en suivant les instructions de Napopo. Ok, bon ben ça risque d'être comique. Mais euh, pour faire le ponton, il va falloir qu'on coupe des arbres. Il va falloir qu'on fasse ce qu'il faut. On fera ça dans le prochain épisode. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Sur ce, on va en rester là pour cet épisode numéro 1. Euh, ben, le 1. Et puis, euh, ben écoutez, on se dit à très vite pour la suite des aventures. Euh, de Summer in Mara, de la petite Mara. Et puis, euh, j'espère que ça vous aura plu. Euh, prochain coup, on fait le ponton et on va naviguer en bateau et aller vers de nouvelles aventures. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais plein de bibis, plein de zouzous et on se retrouve très vite pour un prochain live ou pour une prochaine vidéo. Bye, bye